Euh, bonjour, euh, on voudrait, s'il vous plaît, euh, vous demander que vous vous présentez, monsieur. Bonjour, c'est M. Elimansen, secrétaire général du saint Christians au pour le régional à Louvain. Euh, vous travaillez dans quel collège Moi, je, je travaille au SEMP à Valambaké, où je suis en service depuis 2004, comme professeur de lettres, histoire et géographie. Oh, très bien. Est-ce que vous êtes fonctionnaire ou contractuel à l'actualité Moi, je suis fonctionnaire parce que j'ai commencé par être baccalauréat en 2001. En 2003, je suis contractuel, professeur contractuel. Et en 2006, j'ai obtenu mon diplôme au niveau de la FASTEF, hein, la faculté qui euh, forme les professeurs. C'est en 2007 que j'ai été titularisé dans la fonction publique sénégalaise. Et je suis professeur dans, ce, dans euh, le collège d'enseignement secondaire. Euh, pour que nos camarades puissent comprendre euh, la grève d'aujourd'hui, on va commencer par vous demander quelle est la situation actuelle de l'éducation au Sénégal. Voilà, pour ce qui est de la situation actuelle euh, de l'éducation au Sénégal, je dois dire d'abord que euh, l'école sénégalaise est paralysée. Surtout cette année-ci, et, et cela depuis l'année dernière. Et cela est dû véritablement à la signature de deux protocoles d'accord qui n'ont pas été respectés par le gouvernement du Sénégal. Je dois rappeler qu'en 2014, hein, euh, le gouvernement du Sénégal avait signé un protocole d'accord le 17 février 2014. N'est-ce pas un protocole sur lequel il y avait des échéanciers qui étaient retenus et que on est resté après, n'est-ce pas, six mois jusqu'à ce que ces échéanciers soient dépassés et que le, tour le gouvernement tardait à appliquer ces, ces, ce protocole d'accord. N'est-ce pas Donc en 2015, également, les gens ont euh, déposer des, à vie, des syndicats ont déposé des vrais avis de grève, n'est-ce pas Et qu'en 2015, nous avons observé au moins trois mois de lutte dans le cadre d'un grand cadre, c'est-à-dire un grand cadre qui regroupait tous les syndicats, qui étaient au nombre de 35. Mais nous avons, à travers cette lutte, nous avons exigé du gouvernement le respect du protocole d'accord de 2014. Jusqu'au jusqu 30 avril 2015, le gouvernement -ce pas, avait appelé à la négociation. Et nous avons accepté, malgré nous, de rediscuter le protocole d'accord qui a été signé en 2014. Et le gouvernement, à la personne du premier ministre, avait pris de fermes engagements -ce pas, à régler tous les points inscrits sur la plateforme. Pas? Mais à notre grande surprise, hein, les gens sont allés en vacances. Et parmi les échéanciers qui ont été fixés, il y avait l'échéancier du 31 juillet qui devait amener le gouvernement à euh, satisfaire les revendications. Mais durant toutes les vacances, hein, les délais qui ont été donnés par le gouvernement ont été largement dépassés. En octobre, on était presque au début de l'année. Hein? Sachant que le gouvernement n'avait pas respecté ses promesses, le président de la République a invité les syndicats à un déjeuner de débat au Palais. C'était le 10 octobre 2015. Pas? Au cours de ce déjeuner, le président s'est engagé lui-même, en tant que première institution de la République, à payer les rappels d'intégration, les rappels d'avancement et les rappels de validation au plus tard le 31 décembre 2015. Et qu'au 31 janvier 2016, il allait, n'est-ce pas, payer également les rappels de validation qui étaient estimés à 5 milliards. Mais à notre grande surprise, au soir du 31 décembre, quand les collections sont allés au salaire, hein, ils ont été dessus parce que aucun rappel n'a été payé. Donc, nous nous sommes dit que le gouvernement-là fait encore dans le dilatoire. C'est lui-même qui avait lui promis de payer les rappels au 31 décembre 2015 hein, et que l'échéancier a, a été encore largement dépassé. En janvier, nous avons déposé un nouveau préavis de grève qui couvre le mois de janvier jusqu'au 8 février. Le 8 février, n'est-ce pas, durant toute cette période, c'est à partir du... 4 février que Madame le ministre de la Fonction publique, à travers une correspondance, nous a répondu de l'accusé de réception du préavis de grève. Le préavis de grève est arrivé en expiration. Nous sommes restés deux semaines pour donner suffisamment de délai au gouvernement, mais malheureusement, le gouvernement tardait à appliquer les accords qui ont été respectés. Nous nous sommes dit encore une fois qu'il fallait encore renouer avec la grève. C'est ainsi, ainsi donc que le 17 février 2016, nous avions déroulé notre premier plan d'action. Et ce sont ces plans d'action-là, n'est-ce pas, qui étaient rythmés par des grèves. Euh, des débrayages d'abord des débrayages d'abord ensuite des grèves suivies également d'une rétention de notes des premiers semestre, mais également d'un boycott des examens. Hein? et c'est ce préavis de grève là qui nous a amené aujourd'hui ce sont ces plans d'action là qui nous ont amené aujourd'hui à la rétention de l'homme et jusqu'au moment où je vous parle, hein, beaucoup de lycées et collèges du Sénégal n'ont pas reçu les butin du premier semestre. Donc voilà en fait en gros hein, pratiquement ce qui est à l'origine de la grève. Et je dois dire également que le point qui était inscrit inscrit sur la plateforme revendicative. C'était la fin des lenteurs administratives. Parce qu'on a vu qu'au Sénégal, seul au Sénégal qu'une titularisation dans la fonction publique prend deux à trois ans. Nous avons nos camarades, collègues, qui sont titulaires de leur diplôme professionnel. Depuis 2011, ils ne sont pas encore titularisés dans la fonction publique. Ça pose problème Titularisation ne doit pas faire un an. Et des collègues sont restés 3 ans, 4 ans, voire 5 ans. Après avoir fait 10 ans dans la vacance. Donc, nous avons dit qu'il hein, fallait mettre fin à ces lenteurs administratives. Il y a en fait le problème des professeurs de philosophie. Le problème des professeurs de philosophie. Qui, sont, qui ont fait 15 ans dans le système et qui, jusque-là, courent derrière une formation. C'est parfois des professeurs qui ont été euh, recrutés comme vacataires, mais qui n'avaient pas une maîtrise complète. Seulement, certains étaient titulaires d'une un, licence. Et quand on n'a pas une maîtrise complète, l'école normale ne peut pas vous faire une formation en philosophie. Donc, nous avons dit au gouvernement qu'il était temps de former ces professeurs-là. N'est-ce pas Mais jusqu'à présent, le gouvernement refuse hein, de financer la formation de ces vaillants professeurs qui ne coûtent que 10 millions à l'État du Sénégal. Ça, c'était le premier point, la fin des lenteurs administratives. Nous avions également exigé du gouvernement à ce qu'il revoie à la hausse les indemnités, notamment celle, celle euh, de logement, qui est la plus faible parmi tous les agents de la fonction publique sénégalaise, qui est égale à 60 000, au moment où d'autres corps de la fonction publique perçoivent une indemnité de 400 000 fois. Nous avions exigé que le gouvernement revoie hein, cette indemnité à la hausse. Entre autres points également qui étaient inscrits sur la plateforme, il y avait la gestion démocratique pas, des enseignants. Parce que euh, cette gestion démocratique du personnel enseignant, c'est un acquis du mouvement sénégal qui a été obtenu de haute lutte vers les années 80. Mais nous avons constaté qu'avec le régime, de, euh, avec l'avènement de Selim Baïdiam, c'est un ministre qui foule à pied cet acquis démocratique. Cet acquis syndical, parce qu'on a vu qu'il euh, a supprimé ce qu'on appelle euh, euh, le mouvement elle a supprimé ce qu'on appelle les cas sociaux et rapprochement de conjoints, alors que beaucoup d'enseignants sont loin de leur époux, d'autres de leur épouse, hein, qui avait la possibilité de se rapprocher de, ou bien d'elle. Mais depuis l'avènement de Sérim il a supprimé la commission cas social et rapprochement de conjoints. N'est-ce pas Donc, nous avons dit que il faudrait que cette euh, commission revienne parce que ça minute en faveur de la gestion démocratique, nest pas, du personnel enseignant. Donc voilà en gros les points qui ont été inscrits sur la plateforme de radical, mm -hmm. Pour le premier point, on a vu que le gouvernement avait fait des efforts. Dès que la grève enhance, est intense, ils ont déclenché une opération de point au niveau du ministère de la fonction publique pour traiter les actes des 25 000 enseignants. Mais il y avait, que, il y avait beaucoup d'actes qui étaient sortis, mais des actes qui malheureusement n'ont pas pu servir à grand chose. Parce que quand un acte d'avancement est disponible, ce même acte d'avancement doit pas, être déposé au ministère de l'économie et des finances et doit faire l'objet d'une augmentation. Mais jusqu'au moment où on vous parle, les actes qui sont sortis de l'opération euh, coup de poing de l'année dernière ne sont pas encore pris en charge. Ce qui pose problème. Ce qui pose problème. Donc voilà pourquoi. Hein? Nous avons dit que le gouvernement fait du bilan Et sur euh, la question euh, de l'augmentation de l'indemnité de logement, hein, le gouvernement nous avait promis, hein, le gouvernement nous avait promis de réagir après une étude sur le système de rémunération des agents de la fonction. Il avait comme une, une audite on audite, excusez-moi, sur le système de rémunération des changements de la fonction publique. Et l'audit, les résultats sont sortis depuis novembre. Hein? Le gouvernement les a partagés avec les partenaires sociaux, qui sont les syndicats. Mais depuis lors, le gouvernement ne veut plus se prononcer par rapport à une, une quelconque augmentation de l'indemnité de logement. Et que l'indemnité... Dis-moi cette audite a donné raison aux enseignants. Parce que... Ils ont vu qu'ils ont été lésés. N'est-ce pas Parmi tous les agents de la fonction publique. En ayant l'indemnité de logement la plus faible. Qui est égale à 000. Maintenant, le gouvernement qui avait promis, n'est-ce pas De prendre... De s'engager à régler cette question. Après la fin... L'audit sur le système de rémunération ne vaut plus se prononcer par rapport à cette question. Nous, nous avons estimé que c'est encore du Il faudrait que des négociations soient ouvertes sur cette question afin que le gouvernement fasse des propositions pour que, également, nous, à notre niveau, qu'on fasse également des concessions pour qu'on puisse s'entendre sur une légère augmentation. Même si le gouvernement avait proposé 10 000, nous sommes prôneurs, nous sommes prômeurs. Mais ce que nous ne pouvons pas accepter, c'est que le gouvernement refuse systématiquement de se prononcer par rapport à cette question. Donc voilà. Okay. Euh, hum, on voudrait aussi parler des... Et les deux dernières mesures du de, de gouvernement euh, qui sont les ponctions dans les salaires et, et les, les réquisitions de, des autorités la police et la gendarmerie dans les centres vous pouvez nous expliquer un peu s'il vous plaît vous savez, je crois que cette année-ci le gouvernement euh, le gouvernement avait cru que s'il fonctionne les salaire des enseignants ces enseignants allaient reculer comme l'année dernière parce que l'année dernière il a tenté l'expérience ça a réussi malheureusement ce jour là hein, les syndicats ont levé le mot d'ordre et il a repris cette année-ci hein? so, euh, oh, à la fin du mois de mai les salaires ont été ponctionnés et de façon illégale parce que moi-même j'ai rencontré des militants qui n'ont pas été ancrés et qui m'ont fait savoir qu'ils ont été ponctionnés. D'autres sont en congé de maternité. Ils ont subi des ponctions de salaire. Certains comme moi, évidemment, qui est responsable syndical et qui suit le mot d'ordre, j'ai été ponctionné à hauteur de 120 000. Et pourtant, de février jusqu'au mois de mars, parce qu'il y a un arrêté qui demandait au chef de service de faire la situation des grèves d'octobre au, de, au mois de février, au mois de mars 2006. Et je dois rappeler au gouvernement que les grèves ont commencé à partir du mois de février, dans la deuxième quinzaine du mois de février. Et que cette année-ci, les syndicats ont fait des grèves permanentes. Ce ne sont pas des grèves, n'est-ce pas, intenses comme l'année dernière. Nous avons fait des grèves perlées. C'est un jour de débrayage qui est suivi d'une journée de grève totale. Ou bien un jour de débrayage plus deux jours de grève totale. Donc, j'avais demandé au chef de service de faire l'état des lieux. Ce que ces derniers ont fait, ils ont remonté les informations au niveau Sandra. mais quand le gouvernement exploite ces informations-là, il devait le faire avec du sérieux. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un collègue qui n'a jamais été en grève, on lui ponctionne à hauteur de 130 000. Je ne peux pas comprendre une dame qui est en congé de maternité, on lui ponctionne pas, à hauteur de 80 000. Et encore, euh, ils nous ont dit qu'au euh, Sénégal, euh, on ne peut pas enlever plus d'une troisième de, de salaire, non Oui, Selon justement. justement C'est la loi sénégalaise qui le dit. Vous ne pouvez pas prélever le tiers hein, du salaire d'un agent. Et cette même loi l'exige aux sociétés de banque. Vous ne pouvez pas prélever. Et dans cette, dans cette affaire de ponction-là, nous avons vu des collègues qui n'ont absolument rien retrouvé dans leur compte à la fin du mois. Absolument rien. Tu viens à la fin du mois, on te dit que tu as 0 francs ou bien tu as 17 000 francs. Donc c'est inadmissible. Et je crois que s'ils disent que s'ils disent qu'il y a une loi qui leur permet de ne pas travailler les jours non pays. Là, on est tout à fait d'accord avec le gouvernement. Mais je dois rappeler que si c'est une loi, la loi, elle est, elle est impersonnelle et elle est générale. Elle doit être appliquée à tous les agents de la fonction publique. Mais nous avons constaté que cette loi ne s'applique qu'aux enseignants. Parce qu'on ne parle de ponction que si ce sont les enseignants qui vont en grève. Au Sénégal, les techniciens de surface vont en grève et pourtant leurs salaires ne sont pas fonctionnés. Les médecins, ils vont en grève comme nous et pourtant leurs salaires n'ont jamais été fonctionnés. Hein? Les greffiers, ils vont en grève. Leurs leur salaires n'ont jamais été fonctionnés. Et pourquoi si ce sont les enseignants, on ponctionne leurs salaires si c'est une loi, la loi, elle est impersonnelle et elle est générale. Elle doit être appliquée à tout le monde. Si on, demain, on fonctionne les enseignants, on doit pouvoir fonctionner. tout autre agent de la fonction publique qui observe un mouvement de terre. Hmm. C'est ça. Par rapport aux, euh, aux réquisitions, évidemment, euh, vous savez, avant même les réquisitions, je dois rappeler que, on a commencé à retenir les notes des élèves, ce qui était un mot d'ordre du syndicat. Et tout cela pour exiger du gouvernement le respect des accords signés. Avant les réquisitions, nous avons reçu des demandes d'explication. De la part de nos supérieurs hiérarchiques, nous nous sommes, nous avons apporté une explication. L'explication était simple. Je suis enseignant syndiqué et je respecte le d'ordre de mon syndicat. Partout au Sénégal, nous avions la même réponse. Les autorités ont su que on ne pouvait pas les sanctionner à travers cette réponse. Ils nous ont donné des mises en demeure qui, également, je rappelle qu'elles sont illégales parce que la mise en demeure doit être servie à un enseignant, à, à un enseignant qui est en abandon de poste. Nous, n'avons jamais été en amendant le poste. Chaque jour, on venait, sauf que si le jour coïncide avec un jour de grève totale, nous sommes tenus de rester chez nous. On nous a servi des mises en demeure. Nous avons pris. On nous a servi des, des avertissements. Nous avons pris. On nous a voulu servir des réquisitions Et le syndicat a apporté sa riposte en demandant aux militants de ne pas euh, prendre les réquisitions. Ici, on a tout le temps refusé de prendre les réquisitions. Je crois que cela a valu, n'est-ce pas, certains collègues, des convocations à la police, à la gendarmerie. Par exemple, à Kafrine, nos collègues ont été convoqués à la gendarmerie. À Matam, les collègues ont été convoqués à la gendarmerie. Pas? Ici, même à Louga, il y a certains, par exemple, qui étaient convoqués à la gendarmerie. N'est-ce pas Et nous croyons que, je crois que la place de l'enseignant, ce n'est pas une convocation vers la police, ni vers la gendarmerie. Parce que les enseignants réclament uniquement le respect, Total des engagements Et c'est avant-hier, justement, que le ministère a sorti un communiqué pour dire que tous les enseignants réclassissants et qui refuseraient de déférer à la convocation ou bien à la réflexion seront radiés dans la fonction publique. Nous avons estimé que c'est un communiqué qui allait dans le sens d'après les gens. D'appeler les gens. N'est-ce pas Parce que, en principe, on ne devrait même pas en arriver à ce niveau. Si les engagements du gouvernement étaient respectés, hein, l'école sénégalaise allait, allait connaître une paix durable mais c'est parce que nous sommes en face des autorités qui sont restées muettes aux revendications des enseignants. Des, des autorités qui avaient pris la, forme, la ferme volonté d'appliquer le protocole d'accord. Et ce sont même ces autorités-là qui nous disaient que ce protocole d'accord est réaliste, et réalisable. De toute façon, ils vont appliquer les engagements signés. Aujourd'hui, nous avons été dessus par ces autorités-là hein, qui font dans la menace pour radier les enseignants. Encore une fois, aujourd'hui, les collectifs sont plus que jamais déterminés. Heureusement, il y a eu la médiation des chefs religieux au Sénégal. C'est des gens qui sont très importants. Hier, nous avons salué l'attitude du porte-parole du Khalife général des Tijan, Serim Abou Azizki Alamouni, qui avait reçu une délégation, une forte délégation de syndicalistes, de députés, en l'occurrence, que nous saluons au passage, mais également de l'inspectrice d'Académie de Caisse. Pendant quatre tours d'horloge, ils ont exposé le marabout la situation de l'école sénégalaise qui a bien apprécié nest pas leur démarche et a demandé au syndicat de la du l'Est pour que lui avec un accord avec les autres familles religieuses qu'il puisse définitivement régler la crise et hier tard dans la nuit également les deux secrétaires généraux du SEMS et du Kissems étaient convoqués d'urgence à Touba par le médiateur de la République. En présence du Khalif général des à qui nous renouvelons notre allégeance, c'est également porté garant ou bien c'est également porté comme médiateur. Ils ont demandé aux syndicats de sursoir à la grève pour que le problème soit définitivement réglé. Je crois que, nul qu'était l'appel de ces chefs religieux, le gouvernement allait raguer ces 5 000 agents parce que les gens étaient déterminés, parce qu'on ne peut pas être dans ce système-là. Les gens ont servi pendant 15 ans à l'état du Sénégal, jusqu'à présent ils courent derrière une tutélarisation ces gens là, voudraient vaudrait mieux de les radier que de les maintenir dans le système, parce qu'ils en ont ils n'en veulent plus si quelqu'un court pendant 15 ans dans le système, derrière une tutélarisation il peut même pas avoir une formation mais il vaudrait mieux de le radier que de le maintenir dans ce, dans ce système et ce et pourtant ce sont des jeunes Sénégalais qui ont dignement servir leur pays en acceptant d'être des professeurs contractuels pendant une quinzaine d'années en acceptant de percevoir un salaire maudit donc je crois que aujourd'hui hein, il n'appartenait pas à ce gouvernement de traduire ces gens là devant le, la gendarmerie devant la police donc, le gouvernement ne devrait pas, n'est-ce pas, menacer de radier ces gens-là. Il ne demande que l'application d'un protocole d'accord qui a été dûment signé par nos autorités. On dit souvent au Sénégal que la parole donnée, elle est sacrée. Donc, j'espère que le gouvernement devrait aller dans le sens d'appliquer immédiatement hein, le protocole d'accord. D'autant plus que parmi ce protocole d'accord, il n'y a qu'un point à incidence financière. C'est l'augmentation des énambiques. Les autres points ne nécessitent guère une augmentation. ne nécessitent guère une incidence financière. Quand on parle par exemple de professeurs de passerelles professionnelles. Aujourd'hui, si vous allez dans les lycées et collèges du Sénégal, ce sont des professeurs n'est-ce pas, de collèges qui enseignent les mathématiques en terminale, qui enseignent les mathématiques du moins, les sciences physiques en terminale. Ces professeurs, au lieu pas, de les laisser encore aller s'inscrire dans les universités, obtenir leur maîtrise ou bien leur master demande à être envoyé à la FASTEF pour tout simplement pendant deux ans, n'est-ce pas, pour qu'ils puissent devenir des...